Bonjour à tous, merci d'être venu assister à cet exposé qui va être, je l'espère, le plus vulgarisé possible. Je vais essayer de démontrer ou, disons, illustrer le fait que les mathématiques que vous voyez, que vous avez vues déjà jusqu'au lycée, évidemment ont un champ d'application qui est bien au-delà de juste résoudre des équations pour les équations, mais pour essayer plutôt d'aller vers les applications. Et donc... Le support d'application qu'on a pris, et que, qui est un vrai support réel d'application, c'est euh, la stratégie de thérapie par le biais de l'immunothérapie, qui est euh, un processus d'avenir pour soigner certains cancers. Donc, c'est un, un champ de recherche et un champ de recherche pharmaceutique et médical qui est vraiment très important. Et je vais essayer de montrer en quoi les mathématiques peuvent aider. Euh, non pas à soigner, clairement, c'est toujours le médecin qui vous soignera, mais à comprendre l'évolution de la maladie et peut-être aider le médecin à lui vous soigner. Voilà. Donc, euh, c'est euh, des recherches qui ont été euh, effectuées euh, par tout un tas de gens, dont moi, mais pas du tout que moi. Il y a des gens de l'INSERM, qui est un institut de recherche national euh, en santé publique en France. Il y a des gens de l'IRIT de l'Université Toulouse-Capitole, donc c'est le laboratoire d'informatique. Et puis évidemment, il y a l'Oncopole de Toulouse qui est aussi intervenu dans ces recherches-là. Alors là, voilà formellement un petit plan de ce qu'on va voir. Donc Je vais entamer directement euh, par une petite introduction, mais je ne vais pas faire une introduction sur les mathématiques, je vais plutôt faire une introduction sur l'application qui va servir à euh, guider le développement mathématique que nous avons euh, fait. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder une stratégie d'immunothérapie euh, pour lutter euh, contre certains types de cancers. Et alors l'immunothérapie, c'est quoi ben, Il y a en gros un certain nombre de méthodes euh, médicales pour euh, lutter contre euh, certains cancers. Et l'immunothérapie va essayer de s'appuyer sur les mécanismes immunitaires du de son propre corps humain pour les booster, pour que ce soit le propre corps humain qui interagisse avec son propre cancer. Okay de sorte que c'est quand même des thérapies qui sont moins nocives sur euh, l'entité corporelle, puisque c'est euh, en gros le système immunitaire lui-même qui essaye de se défendre contre le cancer qu'il développe. Donc vous avez sur cette petite diapo en gros une cellule tumorale, donc c'est un développement cancéreux, et puis, vous allez avoir des cellules du système immunitaire donc de, de, de votre propre corps qui sont capables, dans une certaine mesure, de s'attaquer et de détruire certaines cellules tumorales. Et donc, le champ d'études mathématique qui va suivre va consister à essayer de comprendre dans quelle mesure des cellules tumorales se développent et dans quelle mesure le système immunitaire lui-même peut essayer de lutter contre ces cellules jaunes, néfastes à l'organisme, et essayer de comprendre l'interaction qu'il peut y avoir entre les cellules euh, du système immunitaire pour euh, lutter efficacement, ou le plus efficacement possible, contre le développement de cellules tumorales. Donc, euh, voilà différentes stratégies médicales dont je ne parlerai pas, évidemment qui sont beaucoup plus euh, traumatisantes, comme la chirurgie ou la chimiothérapie. On va essayer d'éviter le plus possible de faire ça, et euh, donc, nous, en l'occurrence, on va s'intéresser à cette problématique d'immunothérapie. Donc, l'objectif, finalement, des collaborations que nous avons eues avec euh, le laboratoire d'informatique et le laboratoire de l'Inserm et l'Oncopole, a consisté à essayer de comprendre, dans un contexte de cancer bien particulier, comment la réponse immunitaire opérait sur euh, ces cellules tumorales et comment l'action parce que quand même on peut agir pour booster un petit peu le système immunitaire comment le médecin devait agir sur le système immunitaire pour engendrer au mieux cette réponse de notre propre système sur le cancer donc si je devais traduire ça, on essaye toujours d'optimiser quelque chose de toute façon et euh, que ce soit vous vous essayez d'optimiser votre journée moi, j'essaye d'optimiser mes calculs et le médecin, lui, va essayer d'optimiser la, la réponse du système immunitaire pour lutter le plus efficacement possible contre le développement de cellules du cancer. Alors, avant de rentrer dans le cadre formel du sujet, euh, je vais mettre en avant le fait que comment ça se passe un petit peu la recherche en mathématiques quand on a à interagir avec le monde réel. Parce qu'en réalité, peut-être ça, vous en avez pas conscience, peut-être ça vous intéresse, j'espère que ça vous intéresse un petit peu. En fait, ce qui se passe, et c'est exactement ce qu'a dit Stéphane euh, juste auparavant, on est capable désormais, en 2021, de recenser des données sur à peu près tout. Euh, tout et n'importe quoi. Là, on va considérer que le tout, c'est quelque chose de positif et pas le n'importe quoi. Donc, on est capable d'enregistrer tout un tas de données. Et à la fin, l'objectif... Euh, euh, terminale, après, après avoir recensé toutes ces données, c'est de comprendre le phénomène que nous avons observé, décider et prédire. Et donc, pour ce faire, et bien sûr, l'apport des mathématiques se situe ici, au sens où ces données, nous allons formellement décrire une sorte de gros modèle qui va dire « bon, ben voilà, les données traduisent tel type de phénomène, et puis ce phénomène-là, nous allons analyser son évolution, par exemple, au cours du temps. » puis une fois que nous l'avons analysé, on va essayer de le simplifier au maximum. La simplification, c'est toujours quelque chose qui peut aider le mathématicien. Le, les mathématiques sont là pour faire un processus analytique du phénomène que l'on a en face de soi, et puis éventuellement le simuler par le biais d'outils informatiques. Et donc, à la fin, le schéma de discussion qu'il y a avec le monde réel est toujours comme cela. Nous avons un problème du monde réel, donc ici, comment booster le système immunitaire pour améliorer la réponse face à un cancer. Le mathématicien va essayer de discuter le plus possible avec le monde réel, donc en l'occurrence, là l'immunologiste et les médecins. Il va proposer une solution mathématique qui va décrire de manière analytique le processus qu'il y a derrière ces données qui sont observées. Et ensuite, ben évidemment, de toute façon, la solution réelle, au problème réel, c'est jamais ici que ça se passe, mais il y a un retour vers l'oncopole ou vers euh, les médecins pour euh, entre guillemets synthétiser ce que le mathématicien a compris du phénomène qu'il a vu. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'outils en mathématiques qui vont nous être utiles pour la discussion sur cette petite heure. Et il y en a certains, j'imagine que vous connaissez, d'autres peut-être un petit peu moins. Il faut comprendre que il y a les mathématiques, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, divers. Hein, ce n'est pas juste euh, l'analyse d'un côté, la géométrie de l'autre côté et l'algèbre. Il y a à l'intérieur de l'analyse tout un tas de champs disciplinaires qui sont assez variés, de la même façon en géométrie et en algèbre. Et là, je vais essayer de mettre en avant que certains euh, sont euh, utiles pour moi, mais d'autres auraient pu être utiles pour traiter d'autres types de problèmes du monde réel. Donc en l'occurrence, ce qui va nous servir à nous, et peut-être que vous connaissez un petit peu, c'est ce qu'on appelle des équations différentielles. Ce sont des équations qui permettent de décrire l'évolution de certaines quantités au cours du temps. Par exemple, si vous avez euh, des équations de mouvement en physique, vous êtes peut-être au courant que ces équations de mouvement vérifient des principes de dynamique et que ces principes de dynamique induisent euh, des équations c'est-à-dire qu'ils vont mettre en jeu la dérivée de certaines fonctions et la fonction elle-même, et que donc par euh, entre guillemets ces équations différentielles-là, on arrive à comprendre quelle va être l'évolution euh, de ce qu'on voit. Donc c'est vrai en physique, mais c'est aussi vrai dans tout un tas de champs disciplinaires euh, applicatifs qui ne sont pas que la physique et donc en l'occurrence la biologie. ici. Nous allons aussi essayer de comprendre quelques structures spatiales. Donc les structures spatiales, on va avoir un petit peu de géométrie à faire comment ça se passe une sphère en 3D. Vous voyez bien vous le cercle, comment ça se passe en 2D, peut-être en 3D vous voyez bien aussi. Et donc ces problèmes de géométrie vont être quand même un minimum utile pour donner une description analytique du processus. Et évidemment, donc, il y a un gros champ disciplinaire qui est peut-être en cours d'apprentissage sur votre année de terminale, qui va mettre en jeu tout un tas de choses un petit peu nouvelles qui va permettre de décrire ce qu'est le hasard et euh, ce qu'est le hasard. Donc pour vous, ce sera en gros les probabilités et les statistiques. Probabilités statistiques, c'est des choses qui permettent de décrire des événements qui se euh, produisent plus ou moins aléatoirement. Mais évidemment, le mathématicien, le mot aléatoirement, il n'aime pas trop. Ce qu'il va préférer, c'est dire OK, cet aléa, je suis capable de le contrôler. Et je vais mettre des modèles mathématiques qui permettent de décrire en quoi se produit l'aléa, et on va y venir un petit peu précisément sur le sujet. Alors, le point de départ, c'est donc les données, à quoi ça ressemble Quand on commence à discuter avec le médecin, ben, ça commence par, euh, le médecin vient vous voir, ou le chercheur en immunologie, et vous dit, bon ben voilà, euh, j'ai des choses qui se passent dans mon système immunitaire, où là j'ai une cellule tumorale, qui grossit ou qui peut grossir, mais qui peut interagir avec des cellules du système immunitaire, qui sont ici en vert. Ces cellules du système immunitaire, vous voyez, par un processus de contact, elles vont venir se rapprocher des cellules tumorales, et puis à un moment donné, vont se mettre à euh, l'attaquer, se défendre le corps contre la, euh, le développement de cette cellule tumorale, et puis au bout d'un certain temps, qui n'est pas ben, un temps qui est de l'ordre de euh, 10 minutes, un temps aléatoire, et eh bien, ces cellules cytotoxiques, donc c'est des cellules de l'organisme qui permettent de tuer les cellules tumorales, eh bien, réussissent, ou peuvent réussir à détruire, et là c'est ce qui est en train de se passer à la vidéo, euh, peuvent détruire donc les cellules mauvaises pour l'organisme. Okay et alors bien sûr, ce qui va devoir être mené comme compréhension par le mathématicien, c'est eh bien, ces cellules qui peuvent se développer dans l'organisme, qui se cachent un peu partout dans le corps, eh bien, quelle doit être la limite de leur grossissement Et de la même façon, combien doit-il y avoir de cellules tueuses Et quelle doit être leur vitesse de meurtre de cellules tumorales pour euh, qu'on réussisse à détruire la plupart des cellules mauvaises pour la santé Okay le problème est extrêmement simple à comprendre. Hein, C'est un problème à deux corps. Il y a les. Oh, je suis sur le mauvais là. Voilà. Il y a donc la cellule tumorale d'un côté, ou un amas de cellules tumorales qui va grossir, et de l'autre côté, des cellules cytotoxiques qui vont permettre à notre propre système immunitaire de se défendre. Donc, un petit, euh, une petite diapo. Donc, ça, ça va être essentiellement des redites de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. A l'issue de cette petite séance de cinéma, qui euh, n'est pas exactement équivalente à Daniel Craig, euh, nous avons donc euh, l'opportunité de mettre en place ou de décrire un modèle mathématique qui va en gros simplifier au maximum possible pour épurer et pour juste isoler les comportements fondamentaux Donc, de qu'est-ce que c'est une cellule qui grossit et de qu'est-ce que c'est un système immunitaire qui se défend. Une fois que ceci sera fait, on va essayer de développer des outils de maths qui servent dans plein de domaines. La météo, la médecine, euh, l'économie, bien sûr, la physique, l'étude de trafic, plein, plein, plein de choses. L'intelligence artificielle, évidemment. Euh, et donc, on va essayer de développer des modèles mathématiques qui vont décrire l'évolution de ce système simple qui est un système à deux entités, le système immunitaire contre les tumeurs. Et une fois que l'on aura compris comment évolue ce système, si un petit peu de statistique nous permet de comprendre pour un individu donné quels sont les paramètres fondamentaux de cet individu, et eh bien ensuite on peut réussir à simuler qu'est-ce que pourrait donner une thérapie sur cet individu-là. Okay La logique, essentiellement, elle se situe là-dedans. C'est donc un modèle mathématique pour décrire un phénomène observé. On l'épure au maximum tout en gardant les propriétés fondamentales. Et ensuite, on essaye de voir sur ce modèle mathématique qu'est-ce qui est le plus proche de la réalité observée pour en déduire une prono un pronostic de traitement ou quelque chose comme ça. Okay. Alors, je vais euh, vous parler de un petit peu, comment on a pu, nous, euh, mathématiciens, discuter suffisamment avec les biologistes et les informaticiens pour épurer le plus possible le cadre mathématique tout en gardant évidemment les propriétés fondamentales qui décrivent le processus biologique. Donc, en gros, sur la petite vidéo que je vous ai montrée, et là c'est un schéma simplifié, vous voyez la vidéo c'était une vidéo du microscope à je ne sais pas trop quelle résolution, maintenant le mathématicien il a vu la vidéo et il s'est dit, bon d'accord, moi j'ai mon petit ordinateur, je vais essayer de voir juste déjà comment peut être fait un schéma qui va synthétiser ce que j'ai vu. Et c'est là, d'ailleurs, l'apport des mathématiques, c'est cet aspect analytique de ce qu'on observe, hein, évidemment. Donc, en gros, nous avons une grosse cellule tumorale, et puis tout autour d'elle, nous avons des petites cellules cytotoxiques, qui sont des... Donc, ça s'appellera des CTL, parce que ça va m'épuiser de dire cytotoxique euh, au bout d'un moment. Et donc, ces cellules CTL ont l'aptitude de rencontrer la cellule tumorale et euh, de lutter contre elle. Et donc, évidemment, pour comprendre le système, eh bien, il va falloir que le mathématicien soit capable de décrire comment la tumeur se développe par elle-même, toute seule. Mais de la même façon, il va être obligé de comprendre aussi comment la population de petites cellules rouges se déplace dans l'environnement. Et enfin, évidemment, une fois que la cellule CTL a rencontré la tumeur, comment elle peut lutter contre cette tumeur-là pour engager la réponse immunitaire. Ok Donc ces trois onglets là sont des choses que le mathématicien doit absolument euh, décrire pour ensuite euh, donner une sorte de simplification d'interprétation de qu ce qui va se passer. Et donc on va avoir deux approches. en gros, le mathématicien peut considérer que eh bien chaque petite cellule rouge ici à sa position précise dans l'organisme, et il va décrire l'évolution de chacune des petites cellules rouges de l'organisme, avec une coordonnée en abscisse, en ordonnée, et puis en Z aussi, puisque, a priori, euh, sauf erreur, nous sommes tous euh, en trois dimensions. Ou alors, une autre façon de faire, et c'est une façon qui ne sera pas écrite ici, c'est on peut imaginer que ces cellules cytotoxiques-là sont plutôt décrites par euh, une sorte de densité de population, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer qu'on a une population de 70 millions de Français, avec chacun des Français considérés individuellement, eh bien, on peut considérer qu'on a un Français moyen qui est à peu près caractérisé par quelque chose. Okay Donc l'objectif du propos qui va suivre, ça va être de développer ce qu'on appelle en économie des modèles avec individus centrés, c'est-à-dire qu'on va décrire l'évolution de chacun des individus, plutôt que décrire Qu'est-ce que fait en moyenne un individu okay. Mais c'est un choix euh, qui est euh, propre à cette approche-là. Parfois, il est plus utile de considérer une population globale. Alors, qu'est-ce que c'est un nodule tumoral Un nodule tumoral, c'est un amas de cellules. Tout à l'heure, je vous ai un petit peu menti, je ne vous ai montré qu'une seule cellule tumorale, Mais en fait, un nodule tumoral, c'est un amas de cellules. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Et évidemment, toutes les cellules, vous l'avez vu en biologie, euh, se divisent. Même les cellules tumorales, malheureusement les cellules tumorales, avec une dynamique qui est propre à la cellule que l'on regarde. Et en gros, un amas de cellules tumorales, ça va être quelque chose qui va être constitué en 3D, mais là, c'est représenté en 2D, mais là, voilà une photo euh, plutôt 3D. Vous avez un amas inerte, ici. Ce sont des cellules qui n'ont plus assez accès à des nutriments qui sont dans l'organisme, et qui donc ne peuvent plus se nourrir, et donc ne se développent plus. Vous avez ensuite une couche proliférative, ici, en vert. Et donc cette couche proliférative, bien sûr, elle a accès à des nutriments, et elle, donc, vu qu'il y a des nutriments dans l'organisme, ça lui permet de se nourrir, et donc de se développer. Okay donc c'est pas parce que c'est en vert que c'est gentil, c'est une cellule tumorale, on veut limiter au maximum son développement. Voilà une coupe 2D, mais en gros, le mathématicien va donc devoir comprendre... Un petit peu la géométrie de cette sphère qui va grossir en deux couches. En deux, vous avez la couronne proliférative et ensuite la sphère intérieure nécrosée, mais qui est quand même là. Donc ça, c'est. Euh, il va falloir donner un modèle de développement mathématique de ça. Et le constat effectué par le biologiste, c'est que en réalité, un développement d'une cellule tumorale tout comme une division cellulaire, en fait, ne se produit jamais dans une horloge qui est absolument fixe et déterministe une fois pour toutes. En réalité, la division cellulaire, qui a lieu ici, ici, hop, une première division, ensuite une seconde, et puis hop, une autre division des deux côtés, la division cellulaire va se produire avec des temps qui sont aléatoires. Ça peut être, sur la première division, ça va être un temps de 10 minutes, et puis sur la deuxième division, ça va être un temps de 2 heures. Ok et donc finalement, le mathématicien, on va lui donner en face de lui des données qui sont enregistrées sur des films, par exemple, où euh, un biologiste va euh, observer et puis quantifier numériquement, et où le biologiste va noter, eh « bien Tiens, telle division a eu lieu en tant de temps, puis telle autre division a eu lieu en tant de temps, etc. » Et donc le mathématicien, derrière, va devoir donner une description de ce processus de division qui soit simple pour lui pour ensuite être analysé, mais qui rendent compte le plus possible de ce que le biologiste lui a donné, bien entendu. Et donc, une des façons raisonnables de euh, d'écrire les processus de division avec des temps aléatoires, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des lois exponentielles. Donc, c'est des lois euh, de probabilité que vous avez peut-être vues, je ne sais pas, ce n'est plus au programme. Donc, ce sont des lois de probabilité qui, en gros, vous disent, eh bien, la probabilité qu'une division arrive sur par exemple 10 minutes, elle est donnée par tel nombre qui dépend d'un paramètre, qui est le paramètre lambda ici, qui est un paramètre qui décrit en gros comment se comportent ces temps de division. Et si au lieu d'attendre 10 minutes, j'avais attendu, mettons, 40 minutes, eh bien, la probabilité de voir arriver une division aurait été d'une autre quantité. Okay Donc on a quelque chose qui va pouvoir être maintenant un petit peu mathématisé. On va recevoir en information les intertents de division de biologique. En parallèle de ça, on va essayer de voir notre modèle exponentiel, quelle est la meilleure valeur possible du paramètre de division que l'on peut donner, qu'on l'on pourra calculer, pour ensuite coller le plus possible entre le modèle mathématique qui donnera ses probabilités de division et ce que le biologiste vous a vraiment donné. D'accord donc, il y a des stratégies statistiques, bien entendu, qui sont derrière. C'est des histoires de moyenne sur des choses. Alors, euh, second problème, donc, vous allez avoir à décrire, euh, en quelque sorte, là, on a donné euh, des modèles de division cellule par cellule, mais en fait, vous, votre nodule tumoral il a une certaine spécificité de grossir, en sphère. Donc il va falloir que le mathématicien intègre le fait que non seulement cette cellule verte s'est divisée au, temps de, au bout de 10 minutes, elle a donc donné naissance à deux sous-cellules, mais ensuite les deux sous-cellules se sont placées évidemment pas n'importe où par rapport à la cellule verte initiale, puisque tout grossit en amas. Et donc finalement, le mathématicien va donner une sorte de construction donc ça, ceci, ça s'appelle un arbre phylogénétique. Je vais jeter un voile pudique sur ce terme barbare. Mais donc, en gros, nous allons avoir une première cellule qui va se diviser, paf, ici, là, crac, crac. Et puis ensuite, il y a les sous-cellules qui vont se diviser, évidemment, aussi, au bout d'un autre temps aléatoire, etc., etc. Donc il va y avoir une sorte de ramification qui va générer, évidemment, le grossissement de votre cellule tumorale, sachant que, parce que toutes les cellules de la tumeur ne vont pas décider de se diviser toutes en même temps. Hein Chacune aura sa propre horloge de division. De la même façon, maintenant, intéressons-nous plutôt à ce qui euh, nous intéresse plus, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire, on a dit que c'était les petites cellules rouges qui se promenaient dans l'organisme, et euh, elles se promènent elles aussi de manière aléatoire, c'est-à-dire que, elles vont décider d'aller à droite, d'aller tout droit ou d'aller à gauche, mais il n'y a pas un itinéraire GPS qui va leur donner la direction de l'endroit intéressant où il y a la cellule tumorale. Donc finalement, votre cellule euh, cytotoxique, votre CTL, va se déplacer. Donc là, je vous ai fait un dessin en deux dimensions, mais donc euh, je vous l'ai dit, la problématique elle est plutôt en trois dimensions, puisque l'organisme est en 3D. Donc elle va se déplacer selon une marche aléatoire, c'est-à-dire une marche qui dit si à un instant 1, je suis là, à l'instant 2, je me déplace avec une chance sur 4 dans la direction vers le haut, une chance sur 4 à gauche, une chance sur 4 à droite, une chance sur 4 en bas. Okay? Et c'est ce qu'on appelle donc en probabilité une marche aléatoire symétrique, symétrique parce que en gros, c'est quelque chose qui a une égalité de chance d'aller à gauche, à droite, tout droit ou derrière soi. Donc en 3D, aussi, évidemment, euh, ces marches aléatoires peuvent être généralisées. On compte le nombre de voisins qu'on a et on se déplace avec chance égale sur l'un des plus proches voisins. Donc, le système, il est tel quel Nous avons la tumeur qui va grossir, nous avons les CTL qui vont se déplacer aléatoirement et certains, à un moment donné, auront trouvé la tumeur. Okay. Je vous fais une petite illustration en 1D, 2D et 3D, de qu'est-ce que c'est une marche aléatoire symétrique. Celle qui nous intéressera sera plutôt dans le registre du 3D. D'accord. Vous avez des trajectoires. Là, il y a trois trajectoires. Une bleue, une verte, une rouge. Et d'un point de vue probabiliste, les trajectoires de ces marche aléatoire symétrique, possède des propriétés mathématiques qui sont radicalement différentes que l'on soit en 1D ou en 3D. Et là, pour le coup, la 3D va beaucoup nuire aux mathématiques et au système immunitaire pour euh, en gros lutter contre la tumeur, puisque en quelque sorte, et je vais le dire extrêmement naïvement pour que ce soit imaginable, il y a beaucoup plus de place en 3D qu'il n'y en a en 2D et encore plus en 1D, de sorte qu'une marche aléatoire symétrique en 1D finit toujours par rencontrer très vite quelqu'un qui n'est pas très loin, alors qu'une marche aléatoire symétrique en 3D, même si quelqu'un n'est pas très loin, eh bien, elle va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps à rencontrer l'individu. Parce qu'en gros, il y a plus en plus de voisins. Donc si j'ai 8 voisins en 3D alors que j'en avais que 4 en 2D, ben, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de de possibilités de bouger à droite, à gauche, tout en haut, tout en bas, etc. Donc finalement, rencontrer ce point-là, si c'était un point intéressant, va prendre plus de temps pour une dynamique en 3D qu'en 2D ou en 1D. Donc, voilà. Hop, je zappe. Dernier point, il faut décrire quest ce qui se passe dès lors qu'un CTL a rencontré la tumeur. Parce que c'est quand même des choses qui arrivent, heureusement. Donc Dès lors qu'un CTL a rencontré la tumeur, vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, elle commence à essayer d'engager de, une sorte de lutte en balançant des, ce qu'on appelle des granulolithiques. Ces granulolithiques attaquent le contenu des cellules tumorales et euh, c'est donc constitué essentiellement de calcium. Et Ce calcium se diffuse à l'intérieur des euh, cellules tumorales pour le détruire. Mais il se trouve qu'à nouveau le déplacement du CTL était déjà aléatoire, la lutte du CTL contre la tumeur est à nouveau aléatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas au bout de 10 minutes que le CTL va lancer sa granule lithique. Et il peut même en lancer plusieurs. Plus... Plusieurs. Désolé. Donc, Donc il peut, même, il peut en... même en lancer plusieurs. Donc, en quelque sorte, l'aptitude du CTL à lutter... Contre le nodule tumoral ou contre chacune des cellules tumorales va être aléatoire et donc il convient de comprendre quel est cet aléa à nouveau, c'est-à-dire en gros combien un CTL peut-il tuer de cellules tumorales et ce nombre est évidemment aléatoire. Donc pour comprendre ça, ben, le biologiste va à nouveau mettre en œuvre des données où il va dire ben voilà euh, j'ai mis ce CTL contre une cellule tumorale et regarde parfois il en a tué 10, parfois il en a tué 3, il va donner une planche de données et le mathématicien va recevoir ces données et va essayer de décrire un modèle mathématique qui va être le plus proche possible de ce qu'il a vu en réalité. Ceci est un histogramme, typiquement ce que donne le biologiste. L'histogramme va décrire, eh bien, en gros, ça c'est la densité de répartition ou en quelque sorte la quantité de CTL qui vont tuer 1 une cellule tumorale, puis là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et à partir de ces données d'histogramme, le mathématicien, donc là en l'occurrence le statisticien, va devoir trouver une description euh, générale de ben, « si j'avais une cellule tumorale et un CTL, quelle serait la probabilité de tuer 1, de tuer 2, de tuer 3, etc. Okay » Et donc, avec cette planche de données, il y a, on, nous avons développé des stratégies statistiques pour écrire une densité de probabilité, donc une, un histogramme moyen de répartition, qui est ici en rouge. Et nous avons même découvert, quelque chose qui a été confirmé ensuite par les biologistes, qu'il existait en réalité deux, deux sous-populations de cellules CTL, certaines qui tuaient moins que d'autres. Et nous avons même été capables d'identifier en proportion combien il y en avait d'une catégories et combien il y en avait d'une autre catégorie donc vous voyez que parfois avec une planche de données, le mathématicien est capable euh, d'isoler d'épurer un modèle et puis finalement de comprendre quelque chose et puis un retour euh, d'analyse permet au biologiste lui de confronter le résultat mathématique et euh, identifier si quelque chose est normal ou pas par rapport à sa croyance et sinon évidemment de remettre en cause sa croyance je vais jeter un voile pudique sur ces petits calculs. Juste, je peux leur dire que la loi de Poisson, c'est assez proche de ce que vous voyez en première qui s'appelle la loi binomiale. Tout à fait. Parce que ça, c'est... Ah. En, en première, vous avez étudier, vous êtes censé étudier la loi binomiale, donc ah. il y a des rapports entre les deux, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est ah. pour ça qu'on a un peu le même genre de formule avec la loi binomiale donc, en première. Ah. Alors, il... Comment C'est un est... J'entends pas. Bon, pas. Donc, voilà. Donc euh, ces lois binomiales ou ces lois de poisson qui sont en jeu dans les formules là, sont des choses que, qui se voient un petit peu après le bac, qui sont des choses qui sont euh, bien connues, à la fois en modélisation et en mathématiques, et en application, et qui sont utiles, vraiment, vraiment quelque chose qui sert à décrire une réalité. Voilà, donc, euh, rejet de... Donc là, c'est... Euh, nous avons mis en œuvre donc ce qu'on appelle un test statistique pour tester est-ce qu'il y avait une seule population de cellules CTL Et puis le test statistique, un test statistique, il en existe des tonnes et des tonnes. Vous ne pouvez pas imaginer que chaque fois qu'il y a une élection, il y a un test statistique derrière. Chaque fois qu'il y a une décision marketing, il y a un test statistique derrière. Ces tests statistiques sont des choses qui permettent de, en gros, tester la validité d'une hypothèse ou la rejeter. Et nous avons mis en œuvre ce genre de cadre d'études pour rejeter l'hypothèse d'uniformité de la population de CTL, pour mettre en avant le fait que probablement il y en avait au moins deux, qui ont été confirmés par la suite. Voilà, donc à l'issue de l'étude mathématique, en gros nous avons eu une modélisation du grossissement de la tumeur, une modélisation du déplacement de chacune des petites cellules du CTL dans l'organisme, une modélisation de l'interaction entre le CTL et la tumeur, pour comment je fais moi pour me défendre. Et à la fin, eh bien, le mathématicien dialogue beaucoup avec le biologiste pour estimer tous les paramètres, dialogue beaucoup avec l'informaticien pour obtenir des simulations convaincantes, et euh, réussit à mettre en œuvre à la fois... Donc ça c'est quelque chose, j'espère que ça va marcher. Donc... Vous voyez, là, c'est quelque chose qui a été réalisé donc plutôt en 3D par un informaticien euh, de l'Université euh, Toulouse-Capitole. Euh, nous avons, euh, donc là, c'est extrêmement accéléré, les cellules noires sont les cellules tumorales, les cellules bleues sont les CTL, et puis, euh, à un moment donné, il y a contact, et puis, à la suite de ces contacts, il y a lutte, et dès lors qu'il y a lutte, à un moment donné, les cellules bleues réussissent à tuer certaines cellules, immunitaires, euh, certaines cellules tumorales. Ok et donc, ce genre de petit film, qui est d'un film synthétique, de ce qui se passe plus ou moins en réalité, dans un cadre épuré, eh bien, le mathématicien et l'informaticien vont réussir à le répéter un certain nombre de fois, avec ce qu'on appelle une stratégie de simulation Monte-Carlo. Donc, c'est des stratégies de simulation Monte-Carlo, c'est répéter des expériences aléatoires un certain nombre de fois pour estimer à la fin des probabilités, et en l'occurrence des probabilités de succès d'un cadre thérapeutique. Voilà, à la fin de notre étude, nous avons l'aptitude de simuler et l'aptitude donc de calculer des probabilités de succès par ces stratégies Monte-Carlo. Voilà, la stratégie Monte-Carlo, en gros, vous l'avez déjà tous fait, hein. si vous aviez à lancer un dé et savoir combien de fois il tombe sur 1 à la place de, des autres faces, vous savez que c'est un sixième, mais si vous vouliez le, le vérifier, vous lanceriez plein de fois le dé, vous compteriez le nombre de fois où c'est tombé sur 1, vous allez diviser par le nombre total de lancers que vous avez fait, et à la fin, vous allez estimer quelque chose de proche de 1 sur 6. Okay ben, les stratégies Monte-Carlo, ça va être essentiellement ce même genre de stratégie-là. Plein de choses que l'on simule sur des modèles compliqués, et euh, à la fin, une moyenne sur le nombre de simulations qu'on a faites, pour évaluer une probabilité de succès. Alors... Euh ce qui s'est passé, c'est que donc, nous avons fait ce genre de résultats de simulation un certain nombre de fois et nous avons mis en avant mathématiquement, par le biais de ces simulations Monte-Carlo, que finalement, ce qui comptait vraiment pour le succès de euh, la stratégie d'immunothérapie, c'est le nombre de rencontres qui se passent pour le système immunitaire du nodule tumorale. Comprenez que, en l'occurrence, c'est beaucoup plus important que il y ait des CTL qui rencontrent la tumeur plutôt que de booster le système immunitaire lui-même. Finalement, donner plus d'efficacité au système immunitaire, c'est donner finalement une probabilité de rencontre qui est importante plutôt qu'avoir des CTL qui sont agressifs. Okay ça, c'est des choses qui ont été donc démontrées euh, d'un point de vue simulation. Et vous le voyez, ça se traduit par le biais de choses qui disent que dès lors que le nombre de collisions avant 5 heures entre les CTL et la tumeur est important, la probabilité de gagner contre la tumeur est plus importante que si le nombre de collisions avait été euh, plus faible. Okay Donc après, le mathématicien est capable de donner tout un tas de graphiques aux biologistes, et ensuite la discussion commence. Et si je fais ceci avec ce paramètre, qu'est-ce qui se passe et si je booste mon système immunitaire, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est les déplacements qui sont importants Est-ce que c'est l'intensité de killing qui est importante etc., etc. Quelque chose qui a été aussi mis en évidence, donc faible dépendance du taux de meurtre des CTL pour la stratégie de succès, grande dépendance de la vitesse de déplacement des CTL, Donc c'est ça qui est important, c'est que les CTL soient très mobiles pour rencontrer la tumeur, beaucoup plus qu'ils sont armés d'une kalachnikov importante. Et je vais euh, juste vous faire une petite conclusion pour essayer de respecter un timing raisonnable. Il y a beaucoup de mathématiques qui sont cachées derrière l'exposé que je vous ai fait là. J'ai essayé d'être le plus édulcoré possible, même si ce n'est pas exactement évident. Il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup d'équations différentielles pour décrire le déplacement de cellules. Il y a beaucoup de géométrie pour décrire comment une sphère grossit en 3D de manière aléatoire. C'est des choses qui ne sont pas objectivement très simples. Mais c'est des choses qui euh, sont vraiment utiles pour l'application. Le modèle, le ma En mathématiques, le modèle, il faut qu'il soit le plus simple possible. Même si ici, il vous paraît compliqué, je vous assure que par rapport aux ambitions démesurées d'un biologiste qui vient voir un mathématicien, ce modèle-là est extrêmement simple. Parce que le biologiste, il voudrait un modèle qui décrit ceci, qui décrit cela, qui va faire ci, qui va faire ça et puis si je suis capable de donner une piqûre à 24 heures, et puis à bidule et un machin. Le modèle mathématique, il faut qu'il soit simple pour qu'il puisse être étudié, en quelque sorte. Cette simplification, d'ailleurs, elle est utile aussi à, à l'application, puisque en réalité, la simplification, elle est analytique. C'est-à-dire que quand on simplifie, on essaye de comprendre ce qu'il y a de vraiment fondamental, les points saillants d'un problème, en essayant d'éviter euh, les chemins de traverse, ou nous aurions des détails peut-être importants aux yeux de l'application, mais qui sont peut-être plus superflus que fondamentaux. L'apport des simulations numériques est un apport indéniable, c'est-à-dire que là, à l'issue de l'étude mathématique, il est assez courant de se tourner vers euh, l'objet euh, ordinateur ou l'objet euh, cluster de calcul pour mettre en œuvre à grande échelle des simulations numériques. Et l'apport évidemment de l'informatique est aussi fondamental. Il serait vraiment naïf de croire que désormais les mathématiques peuvent vivre tout seuls. Il faut qu'ils profitent absolument du développement de l'informatique et des gens qui sont extrêmement compétents, ici notamment, dans ce domaine-là. Euh, à l'issue de l'étude, certaines nouvelles questions sont apparues. Certaines nouvelles questions sont apparues et notamment, euh, nous avons posé la question aux biologistes mais si jamais, par exemple, les CTL avaient été capables une fois qu'il y en a un qui a trouvé la tumeur, d'orienter les autres CTL. Est-ce que ça n'aurait pas amélioré finalement le traitement C'est-à-dire que si euh, vous êtes, vous, euh, les CTL, en train de chercher les tumeurs, s'il y, si y a un de vous qui trouve la tumeur et qui envoie un petit SMS de géolocalisation à ses petits copains, peut-être que ça va accélérer notamment les probabilités de rencontre des autres CTL à la tumeur. Et donc, cette chose-là, ça s'appelle donc euh, c'est quelque chose qui s'appelle euh, euh, du, ch du chémotactisme. C'est des choses que les biologistes sont en train d'essayer de mettre en place dans les immunothérapies pour que dès lors que certains CTL ont trouvé la tumeur, ils laissent des petites traces de chémotactes pour orienter les autres CTL vers cette tumeur-là et donc améliorer le traitement euh, du cancer. Donc c'est des nouvelles questions la recherche va probablement encore une fois rebondir, parce que évidemment, dès lors que ces questions apparaissent, le biologiste va faire des expériences, il va redonner des données aux mathématiciens, et le mathématicien va devoir refaire un modèle. Et l'histoire continue. Je m'arrête là. Stéphane fonctionnait tout à l'heure. 1 2 1 2. Ils fonctionnent. Bon, euh est-ce que vous avez quelques questions euh, dans l'assemblée Et c'est que ça devait être très clair. <rire> J'espère ne vous pas vous avoir assommer. Et non. Moi je pensais que les cellules étaient attirées vers la tumeur comme, comme il y a une blessure ou il y a des... Oui. C'est ça le nœud du problème se situe là. C'est que euh, la tumeur elle-même euh, se camoufle un petit peu. Et euh, l'idée justement euh, du chémotactisme, inspirée par exemple de ce qui se fait dans, en colonies de fourmis. Il y a des modèles mathématiques qui vont euh, décrire comment fonctionnent les colonies de fourmis, les colonies de fourmis, quand elles se déplacent, c'est un petit peu pareil que les CTL. Elles vont essayer de spotter des endroits intéressants. Et dès lors qu'elles en ont spoté, hein, finalement, il se trouve que toutes les fourmis vont rapidement converger vers l'endroit intéressant. Là, essentiellement, c'est un petit peu la même chose qui se conclut à la fin de cette étude particulière. C'est que la tumeur se camoufle un petit peu, mais dès lors qu'elle est trouvée, il faut absolument mettre en place une stratégie de chémotactisme pour vraiment obtenir une synergie de traitement. Justement, il y avait un problème avec la 3D, justement, pour cette recherche de chemin, parce que, bah, des fourmis, euh, elles cheminent en marche aléatoire en 2D, mais alors là, le thymotactisme ben, en 3 dimensions et des cellules CTL, ça va quand même être un peu compliqué. Et ben, dans, en gros, euh, il faut imaginer, euh, on diffuse une odeur en 2D, on diffuse aussi une odeur en 3D. Voilà, en quelque sorte. Mais évidemment, euh, c'est toujours pareil, la 3D est défavorable aux, aux rencontres, et c'est bien là le nœud du problème. Si on avait été sur un... Une géométrie 1D où il y avait la tumeur à un endroit et les CTL qui se déplacent sur l'axe qui va bien, on réussira toujours à trouver la tumeur à un moment donné. Dès lors qu'on est en 2D ou en 3D, là les choses se compliquent singulièrement. Alors, pas en lien direct avec le contenu du sujet, mais moi, ça a beaucoup étonné mes, mes élèves que ce soit un professeur de Toulouse School of Economics qui s'occupe d'un tel sujet. Euh, Est-ce qu'il y aurait des, des analogies sur ces modèles-là dans un domaine économique Alors, euh, clairement, les modèles individu-centrés tels que je les ai écrits ici, c'est-à-dire les modèles où nous décrivons euh, ce que fait chacun des individus dans le système. Et c'est exactement ce qui a été ici euh, fait. Euh, le, le chercheur en mathématiques pour l'économie, lui, va essayer de faire un, plus ou moins un focus sur « bon, mais maintenant je vais plutôt décrire l'évolution de ma population euh, de CTL », c'est-à-dire, euh, plutôt que dire euh, « l'individu est à cet endroit-là », c'est plutôt « l'individu a telle probabilité » d'être à cet endroit-là. Et donc ça, à Toulouse School of Economics, il y a des mathématiciens qui sont extrêmement spécialistes de donc, ces études, qui sont des études qu'on appelle à champ moyen. Donc ces études à champ moyen, c'est un petit peu le lien qu'il y a entre ici la modélisation particule par particule et puis ce qu'on a plus l'habitude de faire à Toulouse School of Economics qui va être plutôt faire une modélisation à champ moyen. Mais il se trouve que pour faire des simulations dans ce contexte-là, et pour écrire des équations, et pour faire des, euh, pour faire de l'inférence statistique, c'était plus facile de mettre en œuvre une stratégie euh, individu par individu. Voilà. Euh, Sébastien, je, comment est-ce que tu en arrivais à, à faire ces études, en fait, ces études de mathématiques et à, à cette recherche Alors. Euh, probablement j'ai euh, eu la chance de rencontrer des enseignants en mathématiques qui m'ont vraiment euh, passionné sur euh, l'étude, de toutes les manières. Ça, c'est quelque chose, j'ai été extrêmement chanceux, en tout cas j'estime que j'ai été extrêmement chanceux de rencontrer euh, des enseignants de mathématiques remarquables tout au long de mon cursus, que ce soit au collège ou au lycée, et même après. Ensuite, euh, peut-être bien qu'il euh, faut un petit peu de courage pour aller plus loin dans les études en mathématiques. Mais c'est un courage modéré parce que dès lors qu'on est un petit peu curieux, en fait, la curiosité alimente le courage. Voilà, de mon point de vue. Et après, comment j'en suis arrivé à discuter avec des biologistes sur le sujet Ça, c'est le fruit du hasard. Un jour, un biologiste écrit à un laboratoire de recherche en mathématiques, et puis dans le laboratoire de recherche en mathématiques, le chef du laboratoire sait qu'il ah, y a telle personne qui connaît bien tel type de sujet. Un rendez-vous s'organise, et puis ça se passe bien, et puis le dialogue s'installe, on va voir les biologistes, les biologistes viennent vous voir, et puis ça commence comme ça. Voilà. Mais je pense que ça commence à peu près normalement, comme dans tous les rapports humains normaux. Est-ce que tu peux favoriser, le. j'imagine que le modèle C est plus intéressant que le modèle B pour le malade Oui, mais... Euh, Est-ce qu'on peut favoriser le modèle C par rapport au modèle B ou on ne peut pas du tout Alors, le, le, le truc c'est que plutôt, ce que va le chercher à faire le biologiste, c'est avoir l'efficacité du modèle C, avoir l'efficacité du modèle C avec finalement euh, le moins de CTL possible. Parce que le, le nombre de CTL actifs n'est pas une quantité... Euh, illimité, d'accord Donc, il va plutôt essayer de voir, bon ben, si j'ai tant de CTL, voilà ce qui se passe, si j'en ai tant, voilà ce qui se passe, et maintenant, ben, si j'en ai pas assez, je n'y arrive pas, mais euh, si j'ai... Donc là, c'est une diapo, c'est plutôt... Euh... En gros, on était plutôt censé euh, comprendre à une certaine date, je pense que là, il y a une heure qui est donnée, mais ça se voit pas. Ça se voit pas même sur la, la figure en petit et sur l'ordinateur, mais c'est avec tant de CTL et tant de taille de cellules tumorales, voilà quelle est la taille de la tumeur à, à l'instant bidule, d'accord Et donc là, c'était juste une diapo pour illustrer le fait que, eh bien, là, si je commence avec cette densité de CTL et cette taille de tumeur, voilà à l'instant t plus 10 heures ce qui se passe. Si je suis là à l'instant t plus 10 heures, je suis moins bien, d'accord C'est tout. Mais ce genre de simulation-là permet ensuite, évidemment, de créer ces histogrammes, d'accord, et de créer également ces courbes, ces probabilités de succès de, du traitement en fonction du nombre de, C, du nombre de CTL qu'il y avait dans l'organisme. Alors, les paramètres sur lesquels on peut jouer sont les paramètres d'efficacité euh, de, de, de meurtre, en quelque sorte. Mais ces paramètres d'efficacité de meurtre, d'un point de vue simulation, nous avons vu qu'ils n'étaient pas finalement fondamentaux. Et les, les, le paramètre sur lequel maintenant les chercheurs essayent de jouer, c'est sur le paramètre de chémotactisme. Réellement, ce paramètre-là qui dit que euh, finalement, les CTL, dès lors qu'ils vont se mettre à tuer quelqu'un, vont lâcher un indice de l'endroit où ils se trouvent. Voilà. C'est plutôt ça qu'il faut retenir du, du, du discours. Tout à fait. Dès lors qu'on sait où il y a du bon fromage, nous sommes attirés par l'odeur. Voilà. Alors, il y a une, encore une question oui. euh, sur Facebook. Cette approche probabiliste est-elle plus efficace euh, que l'approche très empiriste basée sur l'apprentissage machine C'est une très bonne question. Alors, en fait, euh, l'apprentissage machine... Euh, brutal ne peut pas être opérée sans qu'il y ait une part de modélisation mathématique quand même amont. Mais en fait, elle est cachée. Cet apprentissage machine se situe justement pour trouver quels sont ces petits paramètres mu, p, mu plus, mu moins, lambda, tout ça. C'est des choses dont je n'ai pas du tout parlé, mais évidemment, l'apprentissage machine est inclus à un moment donné dans l'approche globale. Mais la modélisation se situe en amont. L'apprentissage machine intervient pour estimer des paramètres qui sont cachés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Sébastien. Mais avec plaisir. Euh, je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour, euh, pour aujourd'hui. Très bien. Ah, il y a une question ah. supplémentaire. Euh, du coup, euh, c'est une question, hein, mais euh, est-ce qu'il y a vraiment un rapport direct entre les économies et euh, ce, enfin, ce... Entre l'économie, tu vas dire les mathématiques qui servent pour l'économie et... Oui, et... oui, exact. Alors, en fait, les mathématiques que j'ai présentées là, les équations différentielles, les statistiques, les probabilités, comprendre un phénomène en champ moyen, ce dont je parlais tout à l'heure, ce sont des outils de base pour comprendre... Euh, euh, la science économique, hein, clairement. Donc, le rapport, il n'est pas dans l'application. Là, l'application, elle est étrangère à l'économie, mais les outils mathématiques qui sont en jeu là-dedans sont à part entière dans la compréhension de modèles économiques. Okay et c'est comme ça que moi, qui euh, suis capable de dialoguer avec des biologistes, ai euh, été amené aussi à intervenir à Toulouse School of Economics. Donc, quelqu'un qui fait de l'économie, par exemple il aurait déjà les outils nécessaires pour faire de la médecine. Enfin, non, pas de la médecine. <rire> il aurait les outils nécessaires pour développer des modèles. De toute façon, quelqu'un qui fait de l'économie est quelqu'un qui fait des modèles, qui vont décrire des choses. Et ces modèles, évidemment, mettent en jeu des équations différentielles, ou des statistiques, ou des probabilités, ou les trois à la fois. Et de l'optimisation, et ceci, et cela. Plein de choses. Avec plaisir. Nous avons une autre question. Euh, euh, je voulais juste savoir, euh, ça fait combien de temps à peu près que les mathématiques sont utilisées dans la médecine Parce que c'est la première fois que j'en entends parler. Du coup. Ah, bah ça fait longtemps. Si, si. Alors, alors en, en médecine ou en biologie, je ne sais pas si tu fais un, une différence avec ça. En biologie, ça fait extrêmement longtemps, mais dans la médecine, donc plutôt pour l'aspect soins, euh, ça fait... Euh, je pense au moins 30 ans que c'est des choses qui, euh, que le dialogue s'est installé entre mathématiciens et médecins